Après la Première Guerre mondiale, on a créé la Ligue des Nations. Après la Seconde Guerre mondiale, on a créé les Nations Unies. L'idée, c'était que plus jamais de telles guerres n'ait lieu, d'accord Mais depuis lors, combien de guerres Il n'y a pas eu un seul jour de répit sur cette planète après la Seconde Guerre mondiale, sans qu'une bataille n'ait lieu quelque part. Donc, on n'a aucune intention d'arrêter la guerre, soyons clairs là-dessus. Quand ça nous arrive, ou quand ça arrive près de chez nous, on va pleurer. Quand ça a lieu ailleurs, c'est un drame. La plupart des mauvaises choses ont eu lieu, pas nécessairement à cause de mauvaises intentions, simplement par apathie. La première chose, c'est que dans votre cœur, votre colère et votre haine doivent disparaître. Parce que si votre mental n'est pas en paix, rendre le fichu monde en paix est hors de question.